Les deux premiers volumes sont à vendre, euh, ils sont euh, disponibles en digital bien sûr, mais ils sont disponibles également euh, en version physique. Euh, le troisième volume lui sera disponible uniquement en version digitale, lui sera gratuit, euh, pourquoi Alors c'est... Tout d'abord pour une raison euh, très simple de droit d'auteur sur les sur les instrumentales. Et puis, euh, c'était aussi, forcément, pour justifier ce fait-là, c'est aussi euh, notre volonté de mettre un volet un peu plus son système dans cette aventure-là, puisque c'est constitutif de notre façon de faire et que ce sont des versions qui souvent qu'on utilise en live, ou pas. Mais en tout cas, ce sont des ce sont des témoignages de ce qui s'est pu se passer avant. Donc, on en fait, on s'inscrit... Et ça, je trouve que c'est important de le noter, et nous, c'est ce qu'on dit. On s'inscrit dans une histoire, dans un historique, et en fait, je trouve que chaque artiste, si les gens voilà, qui font de la musique peuvent s'inscrire dans une histoire et reconnaître tout ce qui a pu se passer avant et qui les a construits, c'est super. Rentrer en tant que référence musicale dans un esprit qui accompagnerait un moment d'une vie, eh ben ça, c'est un artiste qui a tout gagné. Ouais. En tout cas en tout cas, nous c'est comme ça qu'on a vu le truc et forcément on n'avait pas envie de récupérer forcément les droits sur ces trucs là parce que c'était pas le but non plus mais c'est vrai c'est vraiment un petit hommage donc c'est pour ça qu'on le monétise pas et c'est très bien comme ça et ça fait quand même qu'on a un 45 tours et que le 45 tours du volume 3 c'est un petit peu c'est pas tout à fait exact parce que les 45 tours en fait c'est des versions qui sont du coup forcément issues des deux autres projets pour lesquels on a les droits forcément c'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.